Bonjour à tous et merci, bienvenue pour ce 101% gaming. Je suis ouais. très heureux, mon cher Sunao. Bah, moi aussi, nouvelle émission. <rire> nouvelle émission. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on devait être plein de monde autour de la table, mais. Bah, imprévu quoi. Ouais. <rire> voilà, déjà on les a prévus, mais on est là, nous, nous n'est pas un imprévu. Non. Et on est là, voilà, je suis heureux, on a une belle interface, on a 101% gaming, on s'est arraché les dents pour, ouais. pour faire quelque chose de magnifique. C'est pour ça qu'on est en retard surtout voilà ouais aussi en on gros aussi mais ouais, ouais. voilà parce qu'on voulait un 101% gaming euh, qui soit nickel exactement voilà, vous êtes sur 101% le twitch vous pouvez donc commenter avec nous euh, bien sûr comme toute la soirée avec vous ouais. vous êtes euh, bah, déjà de nous C'est déjà très bien on est content bah oui voir, euh, carrément voilà. Je suis vraiment content parce que euh, on a gagné deux followers cette nuit parce qu'on a eu une oui. nouveauté il euh, faut le préciser oui. c'est que maintenant on rediffuse la nuit voilà. la nuit oui tout à ouais. l'heure on va retravailler dessus donc je pense ouais, que d'ici retra... ouais, euh, euh... ça dépend je pense pas qu'il y aura tête centres de centre cinéma ce soir non des non, il y aura pas bah non je suis tout seul <rire> donc, euh, <rire> euh, non non mais de toute façon euh, voilà ouais, le titre de nos ce sera cette semaine super ouais, cette semaine. Ça, c voilà, c c déjà il les... y aura euh, déjà il y aura 101% gaming qui sera rediffusé euh, ouais et puis je pense qu'on en fera souvent parce que nous plein euh, d'idées et pourquoi analyser la tête Parce que moi, je vais vous expliquer, chers amis, 101% Gaming euh, va être aussi un jeu. Euh, ça va être aussi un fil rouge. Qu'est-ce que ouais. c'est le fil rouge Le principe de le fil rouge, en fait, c'est très simple. On va se lancer un défi sur un jeu rétro. Euh, chaque, euh, chaque émission sera un nouveau jeu rétro. Ouais. Et on a envie de commencer par un jeu qui nous rappelle une bonne époque. Je ne sais pas si tu as encore joué, mais tu me <rire> dis. Non, Shazuna. je ne crois pas. Alors. En fait, c'est un jeu qui va être remasterisé sur PS4 et je crois PC. PC, je ne suis pas sûr. C'est Crash Bandicoot. Ouais, euh, j'en ai en entendu parler en -code ouais. qui vont être, euh, Les trois en même temps dans le même jeu Voilà, c'est à dire okay. qu'il y aura Crash Bandicoot 1, 2 et 3 dans le même jeu D'accord Pour une euh, quarantaine d'euros Ça va, c'est... pas franchement, remasterisé a une belle image euh, et tout ça donc ce soir, on va se jouer sur Crash Bandicoot. Voilà, c'est du Twitch, hein, c'est fait pour ça aussi. Ah bah et oui, puis bah, pendant oui, qu'on va jouer, bah, on va débattre aussi. Et puis voilà. Donc on verra lequel de nos deux arrivera à faire le meilleur score pour terminer le premier monde. Voilà, tout simplement. D'accord, je vais lancer un chronomètre. On l'arrêtera au fur et à mesure qu'on sera obligé de faire des coupures parce que... Euh, voilà. D'accord, mon cher Souna euh, Pas de soucis. Et eh ben du coup, je montre tout de suite le jeu vidéo. Voilà, Crash Bandicoot. Oh, donc, euh, donc, voilà, on a un petit chronomètre. Je sais pas. Ah, je crois que je peux faire un chronomètre. Alors, attends, je suis pas sûr. Chrono, si je peux faire un chronomètre en plus, c'est génial. Alors, je, attends, je, je, je vais faire ça. Je ne sais pas si, ça. Je si je peux le mettre en place. Start. Ah, D'accord, si je peux mettre en place. C'est génial. Alors, attends, on est en direct. Voilà, Gigi alors, qu'est-ce qui se passe, Guigui euh, Je suis en train de regarder le, le, le prochain jeu euh, Crash Bandicoot, là. Euh, alors, exactement, à la Fnac il sera ouais, à 39,99. Ah, hein. C'est à 40, je t'avais dit, ouais. euh, Et sortira le 30 juin 2017. et ben bah, ça, c'est génial. Attends, je vais te mettre un chrono. Vous voyez, on fait les choses, les choses à l'arrache. Voilà. Enfin, pas à l'arrache, mais... Parce qu'on se dit, allez, on, on peut rajouter des choses. Un, un chrono, je pense que je peux avoir un chrono d'un... Voilà. Oh, excusez-moi. <rire> non, t'inquiète. Alors, c'était pas ça. Chrono up. Oh, voilà, nickel. On va faire stop. Donc, on va faire. Start. Voilà. <rire> je, je mets des choses en place. Non, mais euh, ouais, cette nuit, euh, ouais, même moi ce matin, en fait, quand je me suis réveillé, j'ai vu, j'entends j'entends, j'entends un truc, la télé, elle est allumée encore. j'ai fait merde, Doc, il va encore gueuler comme un plutôt parce que la télé, elle est encore allumée. <rire> et je regarde, je fais oh la vache. Et bien, t'avais fait un t'as bossé comme un ouf, quoi. C'est vraiment bien, t'as bien bossé et tout, c'est. C'est vraiment génial et euh, maintenant, euh, j'explique hein, en gros pour les, les téléspectateurs, hein, qui nous, bah, les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent en même temps, euh, Ce sera euh, quand il n'y aura pas d'émission, il bah, y aura ça qui sera diffusé euh, en boucle en fait tout simplement pour... Les, les gens qui, qui n'ont pas vu les, les émissions, et on peut nous retrouver aussi sur la chaîne YouTube 101% le Twitch, voilà, bah, de toute façon vous avez euh, voilà, tous sens. les liens voilà, euh, en, bas, en bas à gauche normalement, voilà, euh, en bas à droite façon, je veux dire. C'est tout à fait ça, il y a pas mal de choses, coucou, petit, coucou <rire> les <la> petites voix vite <rire> fait. Coucou les petites voix. Voilà, <rire> et, euh, et donc voilà on va vous allez voir, c'est magnifique, voilà, je, suis en train de régler, je suis en train de régler les choses en même temps, voilà que tu vas avoir ça magnifique, mon Guigui. Dans ce cas-là, si je, je le baisse un petit peu. Alors, euh, Sunao, dis-moi, dis ouais. dis en fait, euh, en gros, euh, quelles sont euh, nos émissions un petit peu voilà. euh, Les émissions euh, qu'on qu a, a peu, euh, on... en ce moment, il y a euh, le samedi euh, à partir de 21h, c'est euh, 101% Sport, hein, qui est présenté par euh, Starkan qui n'est pas là, qui devait être là, mais qui est pas là, Urgence Familiale. Euh, après 101% sport, il y a 101 fantasmes. On parle bah, de sexe, on parle de, on est libéré à, à ce niveau-là, euh, qui est présenté par moi-même, Sunao. Euh, le dimanche, il y a euh, à partir de 20h30, euh, il y a euh, Showtime quiz, qui est présenté du time. et des quiz. Euh, qui est présenté un peu pour euh, tous les animateurs euh, qui a et chroniqueurs qui a autour de la table normalement quand il y a ouais. du monde ouais. <rire> ouais. et euh, après euh, showtime quiz il y a euh, the last show ou 101% gaming ça dépend euh, ce qu'on a, a envie de faire et après toutes ces deux émissions là il y a à partir de 23h il y a euh, Sunday Ciné qui est présenté par la petite voix, mais aujourd'hui il n'y en aura pas parce que bon bah on est que deux pour l'instant. <rire> euh, il n'y en aura pas, mais je pense qu'il y en aura euh, ce sera dans la semaine normalement. Si je... Normalement, il y en on aura là, un dans la semaine. Façon, quoi. Voilà, puis je pense que voilà, on est là de toute façon pour se faire plaisir, pour se ouais. retrouver. Et voilà, c'est le, le, vraiment le, le, le fun du jeu. non, mon ouais. cher Sunao, comme tu vois yes. sur le... Je sais pas, tu dois avoir un retour. Ouais, ouais, c'est bon, j'ai le retour. Eh bon, ben, en fait, tu vas voir, sous ta petite tête, tu vas avoir un chronomètre qui va apparaître, qui va se remettre à zéro dès mon, mon start. Et tu vas pouvoir yes. commencer ah. à jouer. Donc, ce qu'il est un peu fort Je trouve qu'il est un peu fort. Non, t'inquiète, il y a pas de souci. Ben, je sais pas pourquoi, il est remonté tout seul. Voilà, on va... Ah non, mais t'inquiète, hein, c'est normal après. Ouais. Alors... Hop, mets-toi euh, sur ça. Attends, on va vraiment. Ah. Voilà, ça, tu sapes. Alors, tu fais. Euh, Vas-y, bah, tu prends la manette. Ouais, alors, je l'ai dans les voilà, mains, charge. Il charge. Mais... Oui, il, voilà. il va te Hop, voilà. voilà on va on va je reviens start. au menu. Voilà. Euh... <rire> je reviens dans le menu. Start. Je fais start. Euh... Voilà. Alors, moi, je te dis, je suis pas très très bon à ce joueur. Euh, tu à... <rire> Donc, il y a toute une île. Et bah, non. Donc, là, oh. je... dès... dès que t'es sur l'île, je vais commencer à mettre le chrono. Alors, attends, c'est énorme. Je vais mettre le chrono. Voilà, c'est parti C'est parti On va essayer, moi je suis nul, je connais pas les boutons Donc, le maximum, c'est pas de perdre du temps, mais aussi te récupérer des vies. Voilà, tu vas voir. Ah ouais, c'est comme ça, putain Tu peux sauter sur... Oula, t'as tabas. C'était une vie C'est barave Découvre le jeu Alors, t'avais une boîte... C'est Alors... C'est comme des choux en fait tu récupères. Ah, les boîtes où il y a des flèches, tu peux sauter dessus. D'accord Voilà. Donc là tu peux récupérer, c'est une boîte qui va te donner un petit bonus. Et la tête, euh, les boîtes avec une tête comme ça, en fait, ça te donne des vies. Tout simplement. Ouais, euh, 4 vies. Ah euh, non, 5 maintenant. Ok, euh.. Faut, Faut monter les euh... escaliers. Ok. ce genre de truc. <rire> tu vois t'as fait jeter les pommes tu peux sauter sur les, euh, les cases hein, si tu veux voilà est les cas comme ça aussi ok ouais non mais alors je suis mais il découvre bah, c'est bien ah faut vois tu... ça c'est la case c'est le point c'est à dire que si tu meurs tu reviens là ok là t'as un oh deuxième Boga booger c'est à dire que si tu es touché tu peux continuer à jouer quand même Les... Allez, allez, allez. Bah, bah là tu vas tu t'es fait toucher. Alors, Gigi va... Sono, il va essayer de faire euh, un meilleur score que moi. A droite ou à gauche tu choisis. <rire> bon allez je suis droitier je vais aller à droite. Et là bah, c'est le pire. <rire> <rire> je suis un dedans. Cool, je suis grandi là. C'est pas. juste le premier niveau hein. Ouais ouais déjà le premier niveau. C'est vrai que bon bah maintenant je vais aller à gauche. <rire> il va pas se faire avoir de fois. Voilà. Allez. Bah tu as joué plus que moi le jeu là. Moi j'ai ouais, jamais mais il joué. Pas, il faudrait qu'on se mette sur des jeux. Bah tu sais quoi, tout à l'heure si on se met sur d'autres jeux. Hein, y a pas de soucis. Là je et fais quoi J'ai ouais. terminé le niveau là Voilà. Ok. J'ai fait combien 2,40. Oh bah tu iras plus vite que moi. <rire> <rire> Attends, j'arrive vers toi Vas-y Deux secondes Vas-y je t'en prie, tu viens vers moi Donc en fait, regarde tu j'ai juste à faire start ici ouais, et, et après il tu... re... faut que tu cliques là, tu vois, il faut que tu viennes tu mets ta souris ici okay Je lui explique en même temps, voilà euh, Ok, on voit la souris, oh, c'est génial C'est génial Bon alors t'es prêt Doc ouais, Attention Il faut que tu, tu rapproches les micros Je suis prêt ouais. C'est euh, génial. Je fais start, hein, c'est ça. Hein. Voilà, tu fais start et après tu viens sur le. Attention, 3, 2, 1. Nickel. C'est parti. C'est bon C'est bon ah, Ok. Le même niveau, hein, quand même. Ah ouais, je reviens. Ouais. <rire> <rire> et y niveau après, il est plus dur. Hein. Ah, mais, mais il est pas. Ah, je crois qu'il est pas revenu à zéro le, le truc. Le temps. Attends. Attends. Attends. Non, je non, non. Stop, start. Stop. Da, da, da, da. ok, et après je Start, non, il revient pas à zéro Ah si, euh, non, il revient pas à zéro. Je hmm. flèche, à zéro. Euh, là ouais. ah, ok. Euh, alors, 3. <rire> ah désolé, hein, on, on fait ce qu'on peut, mais j'y connais rien moi généralement. Mais justement, c'est pour ça va y c'est ouais. parti ouais. Ouais. Oh, putain, Tu battes tout le quand même hein Ouais t'inquiète. Moi tu le battras largement. Attends, si je suis pas. Si je vais leur taper plusieurs fois. Ouais oh c'est les vieilles touches à la con ah putain. Là. Ah c'est vrai, les, les flèches comme ça, c'est vrai qu'il y a.. Oh j'ai eu de la, la du coup, chance Vas-y, déploie l'adulte ah ouais, C'est clair. Ah, t'as pris quoi En fait, si tu veux, au bout de 3 bonnes gars, là, ouais. tu, tu deviens invincible On a un sympa. Tu sors des si tu veux. Oh bah, si tu, tu fais ça à chaque fois, tu sais, tu bloques. Ah, attends, euh, je vais essayer de monter, tu vas voir. Oh, t'as fait un strike. Ouais. Et ah Ouais ouais. Et une épauve, comme disait, je suis raide. Ouais, Allez ouais. ouais, vas-y, moi je suis intact. Une 17. C'est euh, une 20. Ouais je vas-y, mais comme c'est mal Je préfère pas les casser. Non, tu crois Bon, on va dire ouais, que tu ouais, m'a battu, hein. Bon, mais il faudra, faudra qu'on se mette sur un autre jeu je Ouais, ouais c'est vrai. Ouais, après, on peut se mettre sur un autre jeu après. Bah après, c'est comme tu veux. bah Déjà, euh, prépare le, le jeu et euh, on, on discute en même temps, quoi. Bah, bah, ouais, ouais, en tout cas. Okay. Alors, on va, on va discuter pas mal de choses ce soir. Ouais. Donc, effectivement, on continuera à jouer en même temps aussi. Parce ouais, bah ouais, oui, oui. ouais. Ça nous fait plaisir. Mais voilà, vous, qu'est-ce que vous en pensez de Crash Bandicoot ah, Dis euh, Justement, hein. qu'est-ce que vous aimez dans les jeux de plateforme Justement, qu'est-ce qui fait que euh, bah, vous jouez à des jeux de plateforme comme euh, bah, les Mario, etc. Est-ce que... Ouais. Vous êtes prêt à jouer, à acheter une console par exemple une Nintendo juste pour jouer à jeu de plateforme, c'est possible aussi. Ouais. Est-ce bah que, oui. qu pas... est Est que vous trouvez qu'il qu y en a pas assez <rire> C'est normal. Vous trouvez qu'il y en a pas assez C'est pas Ça va, je suis sur un beau profil, ça va. Ouais ouais aller. ça va ça va ça va. <rire> Donc j'ai fait combien moi De quatorze, de quinze Ouais bah tu vois j'en ai fait moi. Ouais ouais, ouais non non non t'étais moi, à je moins je de, à, étais à moins de deux minutes. Ans. Bon tu vois on va continuer à parler je eh, je continue à jouer tu vois. Ouais bah eh ouais, vas-y hein. Ça fait plaisir. Vas-y alors. Euh non. Voilà, Non mais t'inquiète. Vas-y. Hein, amuse-toi. Bah, tu vois, on va commander en même temps tu ouais, à... bah, va vas ça, hein. Ouais bah vas-y, vas-y. Ouais vas-y. Moi t'es beaucoup... meilleur que moi à ce, à ce jeu là. Ouais. Moi j'y arrive. Il y a des pas. jeux dans Je failli être console à ouais. mon enfant, ça ouais. va être dur. Ouais c'est clair. Alors là, après dans ce jeu j y j là, on avait des boîtes de dynamite. Ah ouais Ouais, ah oui ouais. faut faire gaffe quoi. C'est pratique ça! Oh, ah, ça c'est écon quoi! Ah, je vais m'en buter! Ah, je m'en buter! Ah, je suis en domicile! Bon, les pommes quand même, les... voilà. C'est pas, pas mal quand même! On pommes TNT! En... Bon, en fait, c'est marrant que les bottes TNT! C'est Après, il fallait disparaître, ça allait péter! <rire> ah ah c'est pas mal! Ouais. <rire> Alors, je vais faire exprès de mourir, vous allez voir, parce qu'il y avait des différentes morts. Excuse-moi, excuse-moi, non, non. mais pour voir les commentaires, en fait, tu voyais pas les commentaires. C'est pour ça. Non, non, non, mais en Ouais, non, mais c'est ça qui est hallucinant, quoi. J'aime bien cette erreur. Ah oui, j'aime bien ce bruit-là. Je vais essayer de la la la la ils ont fait pas mal de, de versions de, de Crash Bandicoot. Euh, ouais, bah ouais, ouais. Mais c'est bien qu'ils remettent... De toute façon, en ce moment, là. c'est les, euh, les jeux, les films, et les, les séries qui reviennent au goût du jour. quoi. Ouais, ouais. C'est la mode, là, en ce moment. De toute façon, euh, ils font que ça. Hein. Après, euh, ça peut, hein. Ça peut, hein. Ils font de toutes sortes. Regarde, il euh, y a bien euh, un concepteur qui, euh, qui fait... Euh, du Call of Duty, il fait que ça. Euh... À un moment donné, euh, voilà, c'est chiant quoi, parce que euh, euh, comment comment je vais dire ça C'est euh... ouais, c'est trop répétitif à force, c'est chiant quoi. Même pour Assassin, moi qui est un fan d'Assassin. Hein. Euh, moi, les deux derniers, j'y joue euh, une fois toutes les 36 du mois quoi. Et pourtant, je suis un gros fan. après, voilà, maintenant. Hein. Bah moi, je... bah, moi je sais que là, ça sent là, en ce moment, c'est. Tu sais, c'est. Euh... Bah, Bah, oui, oui, oui, bah, oui. Ah, ah il faut récupérer trois tickets comme ça. Oh, c'est chaud. Franchement, ça va super. Eh, hey, regarde. Non, non, t'inquiète. C'est moi. Regarde-moi ça. Il oh. fallait. Des... Oh. Heureusement que j'avais un, un Pog en Booga. Si vous savez ce qu'ils appellent, les trucs, ça ne me parle pas, bonga bonga, mais c'est Booga Booga, Ouais, t'as toujours appelé ça Gonga ça, quoi. Ouais, parce qu'en plus, fait, c'est Booga Booga, donc je suis Booga Booga quoi. Voilà. C'est juste bon. <rire> des pommes. Putain, Ah yes Alors ça sert à quoi ça Eh bah ben, tu vas voir. Bonus round Tu pourras accéder à un round bon bonus pour gagner un coup de J'adore la vie. Ouais bah pour l'époque c'était bien fait quand même. Ouais bon. ah, il... t'as hein, quand même où il vit. Chalou toi T'as vu les bonnets quand même ouais Ils mettaient des gros bonnets quand même. Tu regardes la rencontre, elle des gros bonnets Mais par contre ils étaient bien poignés. <rire> Oui. Ouais vas-y hein Alors Ah c'est d'accord en fait il faut que je sauvegarde okay. Ouais tu fais un t'emmerdes pas Il fallait sauvegarder tout simplement Ouais voilà c'est mmh. ça non mais, euh, alors, euh, si vous voulez commenter, euh, commentez, euh, dites-nous ce que vous voulez parler, laissez-nous le' comme. Euh, laissez, euh, vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, Instagram, euh, Twitter et euh, Youtube, notre chaîne, euh, pour regarder les anciennes émissions. Euh, Nouveau truc aussi, euh, bah nouvelle émission en ce moment qui est en train de, de passer sur Twitch euh, Qui est euh, 101% Gaming euh, Qui sera euh, aussi euh, en, euh, Bientôt un nouveau partenaire Peut-être un nouveau partenaire euh, Tu as fini, c'est bien oui, Il ah, C'est ah, dommage En fait quand tu récupérais tous les box, t'avais droit à un, un, un bonus, bonus. D'accord si tu tu Coucou euh... Loulou, comment vas-tu ma grande euh, Salut à toi Tiens Loulou, est-ce que tu avais des jeux vidéo Est-ce que toi tu as joué à des jeux Quels étaient tes premiers jeux vidéo Et justement tu nous parlais justement de Horizon. Oui Horizon qui était super justement, et, ouais. euh, et qui était plutôt pas mal. Ouais. c'est kiffant de pouvoir jouer par exemple la ici en même temps. Ouais oh. Bah... Oh, ah, c'est ah, c'est des niveaux que je déteste. Ça, je sais pas pourquoi, mais c'est un truc que je déteste. Parce qu'en fait, quand tu tombes, tu peux plus faire ça. Ouais, là, mais en fait, c'est Ouais, ah, c'est ça. même là par rapport à la caméra qui avait des portes, tu ne l'aimais pas trop commenter. Ouais, je <rire> sautais en même temps. Oh, là, je... oh yes, Oh le Ouais, non, mais c'est vrai que c'est chaud quoi. J'ai pas perdu la main, ça m'en ressoule pas. Ouais. mais en a frappé, viens de me Oh non, oh non, putain. Wow. oh hey, ouais, putain. Oh, elle était le meilleur. Alors mais elle avait laissé un com, alors même moi je, je, je sais pas. Vas-y, vas-y, c'est le. Lolo qui nous dit Je joue à Dead Jamie, ouais. Dead, Dead. Dead. Dead. Dead. Dead. Dead. Dead. Bah écoute, si tu veux nous rejoindre sur Discord pour en parler, t'y sais pas non, Ouais, non, non, bah, non, bah je position. crois que Discord est ouvert hein Je sais pas, pas vas-y voir, ça va arrêter, euh... c'est pas grave. Bah ça va arrêter le jeu, hein pas Désolé pas <rire> Alors euh... Ouais, pousse ça toi Si le son du, du jeu est trop fort, vous nous dites hein, on peut, le, on peut le diminuer. Euh... Bah attends, je peux le diminuer comme ça de toute façon déjà, attends, c'est celui-ci hein, oh non c'est celui-là. Alors euh... Bon, T'as enlevé... vu Je peux le diminuer comme ça de toute façon. Ouais, mais euh, ça, va, ça va baisser seulement le son du casque, c'est tout. Oui. C'est tout. <rire> ouais, donc en fait, c'est sur, to... euh, sur... sur quoi qu'il faut baisser euh, Micro, non mmh. Ou audio bureau du Audio bureau, justement. Eh ben, je vais le mettre au niveau de... voilà. du audio micro. Euh, Et dès qu'on remettra euh, un générique, il faudra qu'on repense à le remettre. Là. Ouais, ouais. Non, mais t'inquiète, il a pas de soucis. <rire> euh, alors, euh, Discord, Discord, Discord. Ça ressemble à quoi le logo, déjà Je sais euh... plus, déjà hein. <rire> Euh, ouais, il n'est pas sur mon bureau. Tu tapes dans la barre de Windows avec un D I S D I S C. Euh, c'est bon, j'ai. Voilà, tu l'as et puis ça va l'ouvrir et puis. Ouais. Donc, si alors veux... euh, Loulou, si tu veux venir nous rejoindre pour euh, en discuter, parler, voilà. discuter, si voilà, c'est c'est du live. On parle de jeux vidéo. Hmm. Si vous aussi vous aimez les jeux vidéo, alors. Euh, ouais, je je vais te, je vais te donner ça tout de suite. Alors. Euh... Alors c'est quoi le, le nom C'est 101% direct euh, voilà, tout à fait. Le, euh, sur Discord, hein, comme euh, d'habitude Loulou, si tu veux euh, voilà, moi, je vous donne, on discuter. Je vous donne notre Discord en euh, message privé et après vous pouvez nous rejoindre, yes. discuter avec nous et partager. Non mais de, tout, conviant, de toute façon, en fait. euh, Loulou elle a déjà... Euh, voilà, non, tout à fait, non mais voilà, je parle pour ceux voilà, qui, nous pour nous pour rejoins, ceux qui hein. veulent nous rejoindre sur... Euh... Non, vas-y, je t'en prie mon cher. Euh, euh, vas-y, c'est reparti. Allez, c'est parti. Ah et putain, ça qui est sacrifiant. il fallait te donner un coup dessus Et parce qu'en fait, au bout d'un moment, ouais. tu vas voir, il va se remettre bien. Attends, je vais je vais baisser un peu le, le son ouais. du, du truc parce que c'est encore même un peu fort. Ouais. Je crois que tu peux te baisser. Je crois que tu peux, à la limite, tu peux même le. Ouais. Non, attends. T'as vu où couper où les sons de ce son là Attends, je vais te montrer. On profite, on est en direct. Ah, je suis en train de baisser le truc, mais je sais, je sais même pas ça. En fait, ça sert à rien que ce que je fais. Quoi. Oh non, mais. Ah, des cœurs! Ok. Ouais. Ah, vas-y, j'ai. Ok. Oh, c'est pa ouais. parfait, pas plus, pas moins, c'est parfait. Tu vois? <rire> Allez, c'est parti, on est dedans. Lolo, si tu veux nous rejoindre, bien sûr. Donc voilà, tu vois, ça qui, ça qui était chiant, c'est que. Ouais, le truc ouais, en fait, il. c'était euh... voilà, chiant, il se remettaient. Alors bon, là, ça va, t'en as qu'un. Ouais, mais, mais quand t'en as plusieurs. Que hein. ça... Oh J'y crois pas, j'y arrive. Sexpand. Il y avait une époque, cool, vas-y, il faut que je termine le jeu avant ce soir Ça va être chaud mais... Avant la fin de l'émission oh, On va voir juste Oh merde Ah je peux plus le récupérer oh Tiens, allez donc. Ah <rire> Comme ça avoir les pics dans le cul ah <rire> allez, Un bonus Eh si j'espère que j'ai tout cassé Putain la vache Allez dégage la mémé. Show, <rire> show. Show, show, show. vies. Salut à toi. Alors, euh, non, non, non. Ah, je fais juste une pause ma biche, deux secondes. Il faut que j'en remette euh, Twitch pour moi. Alors c'est euh, Mermic. Je, je vois pas, euh, j'ai du mal à, à lire le pseudo. Tu pso. sais quoi Attends, Je vais mettre les trucs devant moi. T'as mon téléphone là, devant moi euh, Ouais, il est là. Ça, ça moi, j'ai pouvoir me mettre les, les, les machins dessus si tu veux. Ah, tiens. Non mais t'emmerdes pas, je vais, je vais, je vais non, non non mais après, euh, tant que je peux, euh, je peux voir le, le truc, ouais, ouais, ça ne me dérange me dis, pas. Moi tu me dis, et du coup je, je peux redire le, le commentaire si tu veux, d'accord Ouais, alors il y a un... Non mais vas-y, hein. Non. regarde, tu, tu l'as là si tu veux, alors, euh, tu, tu reprends... Ouais, euh... Mais c'est trop loin pour moi. Ouais, euh, bah pourtant t'es lettre. <rire> -là. Voilà, on va y arriver. Père Castor, racontez-nous une histoire. Père Castor. <coughs> Désolé. Euh, oui, ça va. Euh, moi, euh, oui. Loulou qui répond, quoi. Ça, voilà ça, ça. se discute tranquillement, <rire> c'est cool. Hein. Euh, je récapépète. Euh... Tu peux nous mettre sur le V2, si tu veux, aussi. Hein, V2 Ouais, tu vas là. V2, V2, V2. Je suis mort, du coup. Ah, ça, c'est bête. Ouais, ah, fil même, rouge. On voit peut-être pas beaucoup. Non, non, non, non euh, le V1, c'est très bien. Hein, ah oui, j'adore, ah, bah voilà, est Il... mort. <rire> heureusement que je suis passé le check hein. Ils sont sept à nous regarder. C'est super gentil. Bah merci à vous c'est super sympa, voilà, euh, nous on s'éclate quoi. Bah là c'est mon collègue, hein, euh, son... voilà, on va coloc, la... mon collègue, mon coloc, tout ce que vous voulez. Je peux parler avec... Euh... Euh, euh... Elle peut parler, aller sur Discord. Je peux pas aller sur Discord, elle peut pas. Elle peut pas parler, c'est un problème. Soucis. Non mais il y a pas de soucis, soucis. Euh, aucun problème <rire> Loulou. Eh, c'est là que tu vas voir que j'ai eh. commencé à m'énerver quoi. Euh, par contre, ah, casse non. pas ma manette, hein. <rire> c'est la seule qui nous reste ici. Hein. Ah si là, elle doit te bloquer quelque part. Voilà, tu vois, sais je pourrais rebondir avec l'attenture. Je bon, comprends en ta gueule. <rire> J'attends. Non, j'attends! Heureusement, ah, vais. non, j'attends! Non, j'attends! Je, je joue avec le feu! Ouais, trop des fois! Voilà, ouais, elle, elle a un problème! problème C'est pas grave, Ludo, tu sais, nous, Mais non, c'est pas grave! Pas, grave. Ça, mais... Alors! Il me fait peur. Tu me dis, hein? Pas... Euh, ouais, à 2 secondes! J'enlève euh, le temps du jeu, hein, parce qu'il y a plus besoin! Voilà, voilà tu, peux re tu peux retourner! Lui il fait peur à chaque fois Ah te non faire, mais... Je euh... te faire, je te mais faire. moi je te dis, hein, moi euh, bah, j'ai pas eu de console hein, quand j'étais euh, gamin. Mais euh, moi il y avait un endroit où j'aime bien aller. C'était chez mes cousins, au moins ils avaient une console, ils avaient une ah. Sega à l'époque. Et, Et, ben, Et pourrais... on jouait beaucoup euh, à la Sega. Tu hein. pourrais... pourrais te remettre des jeux Sega. Ah ouais je voudrais bien ouais. Alors oula. Pff après il y a des, des je pense qu'il y a des d'autres niveaux Alex qui sont Kid. encore plus chauds quoi Alex Kid, as jamais joué à Alex Kid euh, moi c'était euh, t'avais le choix entre ouais trois personnages qui étaient euh, euh, tu, avais, je crois que t'avais deux gars et une fille et c'était de la 2D euh, bah, comme ça mais tu sais dans la rue où tu, dois, tu, devais, cogner, euh, tu devais cogner des malfrats et euh, et ça c'était énorme j'adorais faire de, ça quoi. De... Oh lolo oh lolo la... oh lolo Eh t'as eu un coup de chat hey, hey, toi hein. ah, ah, ah, ah, ah, <rire> Bonjour Hummm Marvise, je te le dis Eh prends les villes voilà. ah, C'est pas mal, c'est pas mal ah, je sais pas comment Ouais ça vous Euh je te laisse continuer ah, voilà, hein Voilà, voilà C'est dessus, voilà y a temps de chargement, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était un temps fou, c'était hallucinant. Alors là, on me revient là, c'est bien. J je ne. Voilà. pas tout de suite. là. Voilà. Faut bien s'arrêter au bon timing. Oui, oui, oui. Enfin, je l'ai. J'y croyais plus. Mais ça y est, on y est. Voilà, j'y croyais plus. Allez. Boulders, Boulders va jouer avec des boulets, je me souviens plus de tous les niveaux. Ah non non non non non Non pas ce niveau de merde Non non non non non Oh mais c'est quand même niveau de merde Ah <rire> c'est à l'envers cette fois-ci Ouais tu ça qui était marrant tu vois, t'avais pas. Oh allez. Ce... Ah d'accord Voilà. Oh le truc bien, bien chiant ah Putain ça va. Allez. Et, et pour les musiques, les musiques, c'est quand même extrait. Ouais, c'était pas mal. Hein. Dites-moi, vous dites-vous dites justement, euh, vous ne jouez pas comme jeu à l'époque, justement. Ouais, ça bah, ouais, carrément, ouais, nous, ça nous intéresse. Hein. Allez, est-ce qu'on va est réussir bon, à va avoir un de Au moins, déjà aller jusqu'à la fin, du premier niveau, déjà ça sera extraordinaire. Ah, je suis Ah, je... ah, je... ah, je... ah, je... ah. Checkpoint, checkpoint, voilà. <rire> mieux. Hein. On sait jamais Moi <rire> ouais, j'avais surtout joué à Crash of Vortex, la vengeance de Vortex, et euh, ouais. c'est Sympa aussi. Mais putain, des temps de chargement extra long. Bah c'est ça, il y a des jeux où c'est vraiment extra long quoi. Bah, y a une boîte que j'aurais pas ouverte. Et tu vois la tête du pauvre Crash. Ah non Ah oh, si ça va Ouf Ouf Ouf Ouf <rire> <des Show>. <rire> Attends, tu vas voir, normalement si tu fais rien du tout il va faire un truc. Attends un petit peu... C'est un marsupilami je crois, un truc comme ça, un marsupilami. La musique, la, mu là. La, la, la musique est vraiment bien, c'est... Euh quand tu vas, là, je suis sûr. Ah, ah putain. C'est la box qui t'a manqué. Bah mais c'est pas. Bah c'est dommage, mais c'est déjà pas mal. T'as as, as, as du... fait une nouvelle, euh, un nouveau niveau que tu as terminé. Allez. UPS, upstream. Ne demandez pas ce que ça veut dire. Pardon. Là ça veut dire quoi Ouais ça veut dire quoi J'en sais rien. Quand oh, tu fais yesh Je vais demander à ma chérie elle parle anglais Alors c'est pas.. c'est pas la petite voix, hein. Oh, la vache. faut être précis dans les timings. Eh franchement. Pas la classe ça les amis euh, franchement j'aime bien. Franchement si vous trouvez que la fenêtre est trop petite pour regarder, vous nous dites hein. Bah moi après je peux l'augmenter hein si tu vois. Ouais bah non mais pour l'instant je pense que c'est bien mais... C'est quoi ça quoi Ha c'est ça, bah c'est de la mousse hein à la base. Alors on a fait un petit pique à 8 là tout à l'heure et on est redescendu à chat. Bon, c'est tranquille quoi, ils sont inquiètes quête. Il y a des fidèles c'est cool. Oh là là, oh là là Oh il y a de la TNT mon gars Ooooooh eh hey. putain Ouais je gère sa mère je gère Ouais bah vas-y parle pas trop vite <rire> C'est là que je vais tomber dans l'autre Ouais putain. Oh la vache Eh hey, j'étais à deux doigts de me retamer là <rire> ah, ah, ah, ah. Oh. Alors là faut faire gaffe Parce que ceci suis... Ah bah ça va Oh, oh j'y croyais pas Super bonus, allez. Ça c'est bien déjà. Mais eh le problème c'est que les bonus c'est bien. Ça, Ça remplit. C'est-à-dire Ça ah ouais. que tu peux avoir plus de choses à gagner, mais. Allez. Et... T'aurais pas dû. Moi ah, j'aurais dû récupérer une vies C'est bête ça hein. hein Masse. Allez, je tente, je tente, je tente. Oh le boulet C'est clair. <rire> clair. Oh le boulet quoi. Boulet time, allez. Un complet quoi. Allez, c'est boulet. Tu sais, on devrait faire un petit son à chaque fois. Euh... Ouais. ouais. On peut mettre la gap. Bah non, non, putain. putain. Bah non. Normalement, je sais pas s'ils comptent les, les, les, les bonus euh, des ma. Des... Papou, papou. D'accord. Je crois que c'est le premier boss. Donc on a quasiment fini le premier niveau déjà. Ah bah... Ouais, c'est pas mal. Tiens, Tiens Gabriel, tu fais là Ouais, je crois que t'as. Dis-moi, Omer, qu'est-ce que tu fous là Non <rire> on peut venir, on peut faire... <rire> Elle est auprès de lui non ouais, je sais. Ah. Ah. Ah. Ah. Je suis... Regarde si j'avais réussi à le bah. descendre un petit peu. C'est chelou ah. Bah si en fait il le touche juste sur la tête. Il est pas content temps. plus... Fois... Oui t'as ta stef. Ça va t'as ta, Allez, ta Joli! Joli! Joli! Joli! Joli! Merci! Joli, merci, joli. merci! Merci! Euh, je crois que c'est pas. Allez, mais. Mais pourquoi? Mais pourquoi je le tue encore? Bah, je sais pas. Je crois que je l'avais tué. Bah, tu continues. Ouais. On va y arriver, on y croit. Oui, euh, oui, on y croit. Ah, si, si, c'est bien sur la tête qu'il faut lui péter la gueule. Alors, c'est quand mon avis? Je pense que c'est quand il est arrêté en fait, que tu peux... tout euh... <rire> à l'heure <la> <rire> Eh mais tu vas me faire niquer tes vies toi C'est clair Allez. Oh my, Les... oh my Tu <rire> c'est son ventre qui me oh, repousse Eh <rire> il a un cul quand même carré hein. C'est clair Tu vois, ah, il faut vraiment être derrière lui Bah vas-y coucher. Je en fait. En fait je pense que tout à l'heure j'ai un ça à la baffe mais il est tombé sur moi. Ouais ça doit être ça. Tu as déjà joué à ça C'est bon non j'ai vidéo non, Steph non. On va te faire essayer après. Eh, désolé mais euh, je crois que je suis fatigué. Ouais. Faut bien la nuit. Ouais je sais hein, mais bon quand tu joues au jeu vidéo c'est pas possible. Et tu joues à quoi souvent en sur... ce moment Là en ce moment je suis euh, sur Castricor Ok, Explique-nous un peu le jeu tout ça. Euh... Bah c'est euh, C'est un, un groupe de, de militaires euh, qui, euh, qui démontaient le on va dire en gros là en ce moment euh, sur, cette, euh, sur ce jeu vidéo qui euh, démon... va démanteler euh, un réseau euh, de, de... de drogues. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et là euh, la carte elle est immense. Mais vraiment immense. C'est énorme. Ouais, voilà. Je... Je fais euh, Moi, tu fais Tu récupères des vis déjà ça. Ouais. Et Datastraft, tu as déjà joué à des jeux dans ton enfance quand même. Ouais euh, Mario Bros. C'est vrai Mario Bros. Ouais, c'est tout ce que t'as joué ah, euh, Ouais à peu près, hein. Ouais, ouais c'est bah, déjà pas mal hein Mais tu joues souvent peut-être plus à des jeux Facebook alors. Ouais c'est euh... ouais, pas trop, trop ton truc. Ouais. Est-ce que tu penses que ça appartient seulement qu'à une génération en fait euh, Non il ouais. y en a pour tous les âges. Hein. Mais tu crois qu'il y a beaucoup de ta génération qui joue pas finalement Oh putain. Oh putain. Oh, putain. Euh, oh, ouais je pense. Euh... <rire> j'ai mes ponts qui sont à assez... ce Ah bah tes yeux ah aussi mais... hein, je te signale. prends rien, hein, continue ta route. Hein. Oui mais parfois je T'es con Ouais bah ça on le sait hein. t'as pas besoin de le dire. Attends, je vais quand même. Je vais quand même faire péter la caisse. Ah j'ai aussi. Là il faut que je récupère la dernière boîte. <rire> Je pas me m'en fous! Oh putain la vache! Oh, tu peux à jouer à ça toi, toi, toi, toi Steph Non, je pense pas! Oh putain, la vache! Et maintenant ça bouge en plus! Vache Il faut trouver le bon timing! Voilà. Après, c'est assez facile, le, le, le timing est assez facile à trouver! Hein. Non non, alors c'était <rire> un tout petit peu plus loin quand même. Hein. Ah le délire mon gars Tu sais des fois il y a des, euh, des niveaux comme ça où quand ça bouge, tu sais tu des endroits où ça bouge Mais tu sais que euh, tu dois euh, sauter dessus et au moment que tu sautes dessus, bah ouais. t'as le, le truc qui dégage. Et ben, c'est là au moment ah. que tu tombes quoi, et des fois c'est chiant quoi. Ah. Ah. Bah, l'autre il a cru qu'il allait le bouffer comme ça ah quoi. Ça, par contre, c'est pas bon. Ça, en fait, faut sauter dessus, resauter, bonus. Re ah, bonus, c'est cool. Ah, c'est la meuf. C'est la meuf. Avec la petite musique. Yes. Gabs, saute, toi, toi c'était ton, ton jeu, euh, ton jeu que t'aimais bien jouer à l'époque. Euh, t'aimais vraiment, vraiment ça, quoi. Vu comment tu joues, franchement, même moi, je fais pas mieux, quoi. Hein, <rire> euh... Franchement, Parce... tu tu joues vachement bien, je mais trouve euh... pas, je, je trouve pas euh, aussi bon que ça. Bah, moi, je trouve que si, hein. après, bon, c'est sûr qu'il y en a, il y en a des meilleurs. Hein, après, il hein, n'y a pas que y a pas que des mauvais non plus. Hein. Non, mais euh, est-ce que... Okay, ça... Oh la la Oh la la Oh la la Oh la la T'as eu de la chance là. Oh la chagate mon gars Mais euh, moi j'ai une... Oh C'est quoi ça déjà J'ai une question pour toi. Est-ce que tu vas acheter le prochain euh, quand je, euh, Crash Bandicoot Ouais je pense que je vais l'acheter histoire de me souvenir. D'accord, ok C'était Gabriel <rire> Alors, je vous rappelle Sur les plateformes Vous pouvez nous trouver La chaîne Youtube Là où vous pouvez trouver Les émissions en replay euh, Instagram, Twitter, Facebook 101% le Twitch Instagram en toutes lettres euh, Youtube, 101% le Twitch Exactement pareil pour Twitter Et Facebook Oh non et on continue sur un ouais. nouveau niveau Ah tu montes sur un euh, cochon c'est voilà, ça Mais en fait, ça donne n'importe quoi En fait c'est bien, mais ici il faut avoir beaucoup de mémoire. Comment Et ça beaucoup de mémoire Ça, ça hein. se joue au pixel, tu vois, ça va se jouer au pixel près. Sérieux Ouais. Parfois, tu vois, là, ça se joue au pixel. Et en plus, Cratch, euh, il est content. Il... T'as vu le truc que tu viens de faire ah, oui. <rire> bon, Il est content, tu sais. Je au bon moment. Oh la vache, c'est pas passé loin. En fait, ta Steph, c'est des jeux. Si tu veux, à l'époque, on pouvait passer euh... des heures dessus. Oh la vache. Oh. oh. oh je pouvais pas ça, ça passait quoi. Mmh, mmh, mmh. Genre, je vais l'enculer. <rire> c'est ça. Et... Ouais, regarde, on a l'impression qu'il le fait. Hein. <rire> Allez Zévardi, On va y arriver Si vous voulez qu'on change de jeu, vous nous dites hein à ouais, ouais, 15, ouais. Je change de jeu, vous me faites une équipe de merde Faites vraiment... En fait, faut, faut sauter saute dessus quoi, bien sauter ouais. dessus quoi Faut sauter un petit peu en avance en fait Checkpoint, point, Déjà, bien. ça c'est déjà... Allez Non faut rester là, lui faut bouger Oh non non non la vache oh la la la la et pourtant je me suis bien mis sur le côté ouais mais tu t'es pas mis à oh tu t'es pas non. mis assez vite sur le côté en fait et non, elle... eh, mais franchement c'est déjà c'est vraiment déjà pas mal quoi parce que moi déjà euh, j'aurais déjà plus de vie à ce niveau là hein. ah ouais non mais j'en suis sûr parce que moi je pétais déjà des points à cette époque là hein. je me rappelle Sachant qu'après il faut que tu refasses le jeu tout en ayant tous les cartons. Eh ouais. ah bah tu vois j'ai pas sauté, attends. Tu vois il euh, que je me remémorise ce ouais. qui fait que je saute ici. Ouais là. Mais ben. tu vois, c'est comme à l'époque on avait je vais essayer Kong, mais il restera aussi un petit cap. Ouais C'est pareil si du jeu en fait où avances... En fait t'as ta step, tu m'entends Ouais ouais. Mais... En fait si tu veux, t'avais des jeux à l'époque où il fallait avancer en faisant des erreurs. C'est-à-dire que les jeux, c'est limite qu'il fallait apprendre comment on joue... enfin, apprendre le niveau quoi. Là, je sais qu'il faut pas que je saute, là, je sais qu'il va falloir ouais que je y me y pousse. Y en fait, il faut pas que. Des... Tu vois, des débuts début, je suis trop collé sur la gauche. Ouais, non, mais là, après, après, bah. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça qui une arme en fait en ce type de jeu. Bah, à l'époque, c'était ça, hein. Maintenant, euh... tu fais une erreur, bah ouais, bah tu recommences, Ouais, ouais mais... ou ouais. alors, par exemple, quand tu tires de 12 balles, t'es pas mort, quoi. Bah voilà, regarde, moi il a, il a, je te jure, il y a une image la dernière fois sur Facebook euh, qui a circulé parce que je suis euh, membre de euh, certains jeux euh, console euh, qui a une page Facebook. Hein. Et, euh, et le truc c'est qu'il y avait... Ah oh, ça c'est très très <rire> con Juste à la fin, allez. Et il y avait une image qui circulait euh, et comme... Euh, ouais. C'est euh, un mec qui a la, la fibre et l'autre qui a la DSL. Un vrai. qui a la DSL oh, tu peux, tu peux tirer autant de fois, le mec qui a la DSL, il tire autant de fois sur un mec, il meurt pas Et celui-là qui a la fibre, il tire une balle, le mec qui est, qui est mort, c'est le mec qui a DSL en une balle quoi ah ouais, C'est hallucinant quoi. Des fois c'est juste, c'est tout con mais c'est ça quoi ouais. ah, as une action, <rire> En fait j'hésitais me disant, merde faut que je place où déjà Et tu vois ouais. c'est ça, c'est en fait il faut se placer, ouais, non, que le est... jeu est préparé ouais. Alors euh ben bah, on on, on va attendre pour euh, le niveau, euh, si ouais. tu veux bien. Euh, Rappelle-nous euh, la nouveauté qu'il y a eu euh, la nuit dernière que tu as fait euh, jusqu'à euh, 5h du matin, c'est ça hein Alors voilà, qui va arriver euh, tout à l'heure aussi, que ça va se reproduire encore ouais. aussi, puis pour un petit moment, c'est-à-dire que bah, toutes les émissions, vous allez pouvoir les suivre en, en direct, parce que là, parce que vous, là admettons que là, ouais. vous êtes en train de nous écouter, et bien en fait c'est une émission que nous on a fait le 9 avril, voilà, 22h16, mais pourtant voilà, vous allez nous écouter en rediffusion, bah... Et c'est ça. ça, ça nous fait plaisir de pouvoir partager maintenant euh, tous les replays parce que maintenant on commence à en avoir beaucoup, voilà. Oui on en a pas mal. les émissions, tout ça aussi. Et ensuite beaucoup C'est ça, et... Euh... Et si vous voulez aussi euh, mon... euh, nous, euh, montrer... Euh... Euh, les vidéos euh, à vos amis, à la famille, que vous aimez bien ça, ben vous allez sur notre chaîne YouTube 101% le Twitch. Il y a aussi Instagram et Twitter pour les photos, Instagram en toutes lettres et euh, Twitter euh, 101% le Twitch et Facebook exactement la même chose. Et bientôt vous pourrez télécharger l'album de tous les génériques. Exactement, <rire> exactement. On a eu, bah, c'est toi qui as eu l'idée donc euh, cet après-midi. Ouais. Tu vois comme quoi. Ouais. Ah, c'est pas mal Et c'est parti pour Nat le prochain niveau Native Fortress Oh non putain, Je sens que ça va être plus compliqué Ah ouais Le niveau de merde qu'on aime pas Oh <rire> merde Je casse la box Allez déjà, voilà je, je me suis dit ça va être à, à droite, c'est à gauche Donc, Et va... tu fais un, un euh... saut de trop euh, pixel Voilà oh. ah, Alléluia Je récupère mon Bougain Bouga Munga Munga, tiré <rire> ça comme si c'était ah, tu euh, sais, dans, dans Mario. T'sais, tu sais, tu tournes, bam bam, Mario c'est pas exactement pareil. <rire> c'est marrant, les 6 minutes, ce qu'il peut y avoir parfois. Ah oui, il euh, y a un nouveau jeu Mario qui va sortir euh, sur euh, la Witch. Tout à fait, Mario Odyssey, je crois. Voilà, est-ce que toi euh, tu vas euh, l'acheter ou tu vas l'essayer comme ça chez des amis si t'as des amis qui l'ont même chez les amis, j'ai même pas envie d'essayer en fait. Ouais. Voilà, pour simple bonne tu crois raison, que tu vas être déçu euh, Bah à ce pour camp. simple bonne raison que c'est pas mon type de, c'est pas mon type de, de truc. Hein. D'accord. Eh ah ah, ah, c'est là que j'ai commencé à péter un plomb putain. Oh <rire> Putain. Et là voilà, il faut vraiment. Ah, putain, putain Oh putain. Heureusement qu'il n'y a pas de chronomètre hein <rire> C'est clair oh, Putain Tu T'imagines la patience qu'il faut à ta Steph ouais, c'est un truc de fou Moi j'aurais déjà pété les plombs Bah s'il pouvait éviter de péter les plombs sur ma manette ce serait sympa quoi Là faut que je fasse gaffe parce que c'est du feu qui sort pas Voilà Non Va cramer faire tortue hein. <rire> Tu en on a pensé à la même chose <rire> Checkpoint, tu wow. vois déjà, ça c'est bien. Tu vois, nous, quand on arrivait déjà au checkpoint comme ça, ouais. on se disait oh, ouais, On va pas recommencer à zéro. Parce en <rire> fait, le, le, le principe du checkpoint, en fait, c'est une fois que tu libères le checkpoint. Ouais. Si tu perds une vie, tu recommences à ce niveau-là. Putain, j'attends. <rire> Toi tu dégages, on va rattendre qu'il redescende. Ouais voilà bah c'est ça. J'ai peur de sauter trop haut. Oh, non putain, ça putain, va. Oh. Joli J'ai des coups de sueur froide mon gars Ouais. <rire> Checkpoints. <rire> ça jamais. vas-y, excuse-moi. Ça m'a ouais, ouais, excuse <rire> jamais autant fait plaisir de voir un checkpoint dans ma vie putain. <rire> c'est clair. Putain. Et n'hésitez pas à laisser vos coms pour discuter avec nous, dites-nous euh, les jeux euh, auxquels vous jouez quand vous étiez petit bien sûr Et je rappelle, euh, Youtube, Instagram, euh, Twitter et Facebook, vous euh, oh suis... pouvez retrouver, euh, Laissez vos coms... Euh, euh... C'est sérieux là euh... <rire> non, je sais pas là moi Ça commence, être, ça, commence ça commence à être Ça race de, ch de chemin de. Ah ouais, non putain. mais complet quoi! Oh putain! <rire> Qu'est-ce qu'il va <rire> m'attendre après? Oh non, pas ça! Ah non. je sais pas! Bonus! Ah cool! Bonus! Déjà, on va ça c'est de... bien les bonus! On va essayer de se bonusser un petit peu! Bonuser, euh, t'as raison! Mais j'ose pas euh... Ah ok! <rire> Il y avait un truc! Il faut que je le fasse parce que je veux, j'aimerais bien! Voilà! Oui, joli. T'as vu les gros bonnets <rire> Ah t'as des gros lolos. Et euh, j'ai remarqué un truc, t avais, t as, tu as euh, deux clés à récupérer et ouais. euh, 26 diamants. Alors les 26 ah. diamants en fait ça correspond aux 26 niveaux, c'est à dire que si tu arrives à terminer un niveau avec... Euh... Enfin il n'y a pas 26 niveaux, il y a 26 niveaux, tu peux récupérer ou casser tous les box dans les niveaux. D'accord, ok. Tout simplement. Et après ça permet être... Je sais pas, ça a amené en fait à encore un hyper bonus. Ah non, merde! Putain! Et oh, voilà oh, le boulet! Poulet ah, boulet de time! Putain, c'est casse-couille! Putain, Checkpoint! Ouais! On s'emmerde ouais. pas! Voilà, je <rire> me merde pas! Oh merde! Oh non T'as pas le double saut en plus Oh, oh c'est nul ça Bon, bah, je prends le risque. Voilà, je... je suis le jackpoint donc tu m'en fous, je perds une vie mais... Voilà Bonjour, ça va Vous Ouais ça va et toi <rire> t es, t es le Le mec pépère, tranquille. Et, euh, et... Ouais, Gab, je pense que toi tu as euh, déjà... Euh... C'est pas... C'est... <rire> ça va ou c'est con C'est bon, j'avance BAM euh... Allez, la fleur qui croque Est-ce que euh, tu as déjà terminé un... Crochement du Cache Jamais <rire> Jamais terminé T'as déjà euh... essayé de le terminer euh... un... La vengeance de je... Oh, je sais plus... Non parce que du coup, j'ai... Un... Je sais pas, quand j'étais plus petit, j'étais moins bon que ça, donc euh, j'avançais pas plus loin en fait. D'accord telle difficulté ah oh, les coups de sueur froid euh Putain Ouais, là je vois. Oh, double machin là. Mmh. Oh, putain, oh ouais. les niveaux de ouf quand même pour l'époque. Euh... Ouais. ouais, putain, Ouais, je passe. Ouais, bah ouais, je... attends. Et en plus ça glisse, c'est ça le pire quoi. Eh ben, dis donc! Hein. Ah, T'imagines, t'as quelqu'un qui la connaît la pas la le jeu? Ah, mais ça doit être horrible! Oh. T'as vu, il fout un checkpoint dans un endroit où. Euh... Faut bien calculer, ouais. Oh là là ah Ouf. Ouf. Ouf. Ouf. Ouf! Ouf! Non! Oui, oui, oui! Putain. <rire> oh là là! Ah as... je crois que t'as un diamant là. Ouais, c si jamais ça, c'est si jamais je... je libère toutes les toutes les boxes de ce niveau là en fait. D'accord en fait, il euh, oh, que tu... en fait faut que tu recommences le niveau en fait. Quand t'as toutes les boxes, tu recommences le niveau oh. et après voilà. tu peux récupérer à... les diamants. Tout à fait, c'est ça. D'accord, ok. Et tu peux aller à un endroit secret en fait encore en plus euh, ouais, du jeu quoi Voilà tu vois ouais ils, avaient... mais ils faisaient ça beaucoup à l'époque ouais, hein. mais ils faisaient euh, des ouais, niveaux secrets puis, comme bah, ça toutes les versions de Crash of bodycott euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait ça ils mettaient en place ce genre de truc. ouais et justement mais ben c'est bien parce que ça donnait du relief au jeu putain à chaque fois je me fais avoir par ça qu'en fait j'ai le j'ai peur de reculer à cause du truc donc du coup voilà ça me ah putain j'ai les poules quoi allez bidcache Allez, on va y arriver. Oh ouais, putain, je passe, je te jure. On va attendre que le feu crame... Ah mais c'est chaud quoi, des fois. Euh... Tu vois ça Salam ah J'ai réussi à l'avoir. Et là, t'as as toutes les boîtes là, tu penses Je pense, ouais. Ouais. Putain. On va attendre que le feu chaud. Mais c'est pas mal quand même. Hein. Putain, la... Franchement, euh. Franchement tu ça va, tu, tu gères quand même hein, euh... Ah. Je crois que tes crames et même ensemble. il faut il faire, faut, faire, faut être hyper rapide. Ouais, faut sauter quoi. Boum boum boum et euh, voilà quoi. Et eh ben dis donc, c'est euh... c'est vraiment pas mal. Hein. Alors, euh, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à laisser vos coms pour euh, euh, pour discuter avec nous. Laissez aussi euh, euh, les jeux auxquels vous jouez quand vous étiez petit, euh, si vous aviez eu une console euh, chez vous, bien sûr. Voilà, euh... Si vous avez eu une enfance, en gros. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Moi, j'en ai pas eu. Tu je vais hein cramer. Voilà, je sais. Je... Tu vois, moi, j'ai pas eu de console, j'ai pas eu d'enfance. <rire> voilà. Moi, j'ai commencé par le Super Nintendo, donc. Euh, bah moi, su... ma toute toute, toute première console que j'ai acheté, euh, c'était à mon cousin, c'était la PlayStation, euh, la toute première PlayStation. j'ai plus que 8 vies, mon gars, putain, je te jure, je suis 8 vies, c'est terminé, t'as as plus rien, hein. tu recommences plus, c'est fini, fini, fini, fini, euh... fini, hein. ouais, bah oui, oui, ouais, je sais, allez, allez, allez, allez, allez, oh, en fait, tu te démerdes avec toutes les vies que tu gagnes et tu et tout, hein, euh... c'est ça le butin du fil rouge, hein. oh, bah, bah, je... aussi. Hein. Ouais. Et euh, laissez-nous aussi le, le jeu, le prochain jeu qu'on doit jouer pour la, la prochaine émission, ouais, laissez-nous laissez le, le com et on essayera de, de faire le jeu quoi, avec les vies qu'on doit faire quoi, qu'on a, euh, qu a quoi, qu'on qu récupère et tout ça quoi, tout simplement, comme fait euh, Doc là, bien sûr, euh, sur euh, Crash Bandicoot. Euh, euh... Ça se voit pas mais putain j'ai un stress qui monte, mais putain mais comment veux-tu que je fasse là mais non, en fait, j'ai remarqué c'est que tu que que, que, en ouais, fait en ouais. tu attends euh, ouais. euh, au dernier en fait, tu recules un peu et tu ravances En fait, je pense que le premier en fait feu, il faut que j'attende qu'il limite ce euh... dès qu'il commence à finir de se déclencher, il faut que j'aille. Ouais. Bah <rire> ouais. ouais. c'est vrai que c'est pas hein, pas facile facile non plus euh... cette vie, putain. Alors vous voyez hein, Gab s'amuse, excuse-moi, des fois je me trompe, Doc s'amuse bien sur Crash Bandicoot, il lui reste plus que 7 et c'est 69, c'est bien 69... 69 tiens. Ah t'aimes bien 69. Tu vois j'ai fait... Tac, tac, et voilà Enfin Bon maintenant évite de mourir toi. Hein. Ouais c'est pas mal. Ce serait con de. Check pun, ce serait bien un bon check pun. Bon bah tu peux recommencer. Ouais t'as du bol mon gars. Ouais hein. ah, c'est clair. Oh j'y crois pas. T'as des vies, ah. t'en as 4 T'en récupères exactement, t'en as euh. 10 euh, Ouais j'ai dû en jeter sans toi Oh c'est très très con bah oui, <rire> euh, autant hein! Il y a genre son... dans. Eh, je... Voilà. je me doutais qu'il y en avait un dedans tout de seul qui serait pas mis. Allez, putain, merde! <rire> ah, oh, oh, putain la vache! Et... Je m'en fous, j'ai récupéré dans une planque vie. Ah merde! Ouais mais... <rire> putain! Eh, mais. Eh, t'as un souci ou quoi? Eh, mais c'est chaud mon gars! Putain! Ça va, t'as une... Eh, une manette PS4 dans les mains. C'est ouais. clair, parce qu'une manette à l'époque de PlayStation 1 c'était autre chose. Ah, c'était quoi? Pas... Ah, c'était. <rire> C'est quoi euh... ces trucs là <rire> <rire> hey, Je rigole hein mais, mais moi je fais pas mieux hein. Eh <rire> bien. C'est terminé. Aïe ah, Il a enfin j terminé pas, j le niveau J'y croyais pas, <rire> croyais pas. Moi, Ah non pas du tout pas. Euh, Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur euh, Instagram, oui, Twitter, Twitter Facebook et Youtube. Euh, bah, euh, euh, Youtube, Twitter et Facebook 101% le Twitch et Instagram 101% le Twitch en toutes lettres. Et bah, bon, et euh, euh, doc, en euh... eh bah doc continue t'as en encore des vies hein Voilà on compte encore en des vies, en, ouais, tant franchement... que t'as des vies tu continues. De toute façon on a, on a pas de. on a pas de compte pour rendre mon Non bah non bah non non Bah euh, Minuit quand même, parce que je voudrais dormir aussi. Ouais ça ouais. ouais. va <rire> mais euh, ouais c'est pas mal. Mais comme je te dis, hein, tant que t'as des vies, tu continues. Dès que t'as plus de vies, t'es tombé à zéro, c'est fini. J'ai cru que je tombais dans l'eau. Tu, tu vois oh. Mais parfois, tu sais, mais je prends trop gris Tu sais, je prends trop vite. Euh, euh, des fois, il faut, faut que tu fasses attention, quoi. Et voilà. Oh putain, sérieux. Et c'était si un pixel, un poil de mes couilles. Un poil de mes couilles, sans plus large. Euh, je suis pas sûr. <rire> <rire> en tout cas, je voulais faire une grosse dédicace à Lulu 24 Je voulais faire aussi une grosse dédicace à ma chère Mieko. Ouais. Que je sais t'embrasser ta chérie aussi. Ouais. mes quatre jours. Voilà. Pourquoi tu vas, tu, tu, tu je vas sais sur pas, le côté Je sais pas. T'as pas besoin d'aller sur le côté. t'as besoin moi, juste aller tout droit. J'ai l'impression que ma tête calcule le fait que la fleur elle va bouger, mais en fait non. Non et, bah le oui la, la feuille putain, ne bouge Divi, pas quoi. quoi Divi, mais, putain, je vais pas okay. aller loin avec ça. Vas-y, c'est la déchéance humaine Ah mais complet hein. Allez, allez, allez, allez, on peut le faire On peut le faire Voilà Et voilà. bah vas-y, tu prends ton temps, t'as pas besoin de te presser voilà. Là que j'arrive pas voilà. ah, t'as juste à sauter Bon voilà. Ouais, c'est pas compliqué ça <rire> Là oh, putain ah, faut pas hésiter Plus hein. tu hésites euh, moins tu vas réussir lui hein. <rire> je t'ai vu fermer son clapeau de... Ah <rire> super checkpoint cool Allez Maintenant Checkpoint, checkpoint, checkpoint Non, pas. Ouais, bah coup, non ben, je... NBA, oui, c'est déjà pas mal, je pense. T'as eu de la chance, hein, parce que ouais. elle, vient, elle, elle venait ouais. juste de se fermer au moment que t'as fait. En fait, hein. non, t'as une différence entre les rouges et les, les bleus. Oui, mais j'ai entendu qu'elle s'est fermée. Ah mais oui, oui, c'est-à-dire que les, les rouges, euh, faut attendre qu'elles viennent sur toi. Les bleus, en fait, elles se ferment toutes les deux secondes, en fait. Ouais, non, mais c'est pour ça que je t'ai dit... Euh... Okay. Cool. Onzième vie. Très bien. Ça. Y a pas mal de vie mine de rien dans le jeu, quoi. Ouais. C'est dommage. Je prends le risque. Tain, tain, tain, tain. Même les musiques c'était sympa pour l'époque je trouve. Ah ouais, bah parce que euh, y a, euh, à l'époque il y avait des musiques où c'était euh, strident et c'était chiant quoi. Putain. Non, bah, essaye pas à continuer. Ouais. J'ai ramassé qu'une tête. Chiant. Et une vie de plus. Tu es à 10. Je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Si je le sens pas, je le sens pas. Oh là là là là là là. Maintenant Putain Le coup de stress à chaque fois mon gars Ah ouais non mais c'est normal si euh. ça se voit que t'as plus stress. En fait, à l'époque tu stressais dans les jeux, maintenant c'est euh. c'est limite.. Comment t'expliquer, c'est limite euh. ça t'énerve. Ouais. Au revoir ah, Michael, bullet time uh, Bullet girl C'est du simple. Ah mais complet euh... Putain J'aurais pu me ramasser des vies Non Bah tiens bah. Allez En parlant de vie Allez 11 Allez <rire> Sérieux Sérieux T'as glissé en sérieux fait toi, ça Sérieux le gars Putain T'as glissé Puis il prend même pas la pomme C'est pas grave Mais pas une pomme quoi Oh C'est sûr et voilà, tu as terminé. Mais j'ai eu peur de tomber à ça. a été <rire> <rire> C'est clair. Mais bon, voilà, c'est... Oh, c'est pas, pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, euh, Doc, peux-tu nous rappeler où peut-on où peut nous retrouver On peut nous retrouver sur le Facebook, euh, 101% le Twitch, le Twitter, le 101% l'Instagram. Instagram. Instagram euh, Et à base, euh, 101% le Twitch. pour so Twitter. 1 le twitch ouais 1 le twitch ouais il ouais, faut voir ah oui base 101 le twitch hola oh c'est guise je sais pas mais j'aime pas yeah, c'est dégueulasse putain google je pense qu'il faut activer les... Oh la j'ai J'ai pas les yeux en face des trous. Allez eh, si tu perds tes 8 8 c'est terminé hein Ouais j'ai. Putain Non Quoi tu veux vas... Quoi oh. Enculé Ouais faut pas que je touche à priori. Et t'en reste plus que 5 D'accord, ok. C'est bon Ouais, j'ai compris. En fait, il faut. Putain. Ouais, mais non. Mais merde, mais viens pas sur moi Putain, mais... Ouais, bah je crois qu'on qu va finir là pour ce soir. <rire> ah, ah, je crois qu'il ne reste plus que 3 vies là, ça va être bien. viens chaud, pas hein. dans mes mêmes cases du con là. A... Euh, bonjour à toi. Euh, euh, bah, la personne qui nous regarde, on en est 4 maintenant, on était 3 juste à, il n'y a pas longtemps. Tiens, voilà, j'ai réussi le. Allez putain, mais moi je tombe dans la flotte quoi. Euh, bah laisse ton com hein, si tu veux euh, discuter avec nous et euh, dis nous aussi les jeux. c'est fini pour moi. Seul que tu euh, jouais euh, quand tu étais petit. Il te reste plus qu'une vie. Ouais. Bah, c'est la, la dernière. C'est la dernière. Bah t'es mort en fait là. Ouais. C'est la dernière. Ah euh, Zéro, c'est la dernière, ah, dernière. Zéro, t as, t as, les en fait Putain Bah oui, il va s'éloigner, il est pas bête lui Non non, en fait, lui il a un chemin, il a un chemin ordinaire ouais. Et voilà, c'est fini pour toi et eh ben Julie à toi euh, Doc euh, c'était vraiment très très bien. Bah merci en tout cas de merci en tout cas. Bah, voilà, merci euh, d'avoir. Bah, bah, ouais, bah, ouais. voilà, mais Mais c'était un, un grand plaisir de vous avoir. Bah, voilà on est, on est mort on est ici jusqu'au bout Non tu crains. es mort parce que moi j'ai pas joué ici, si, j'ai joué juste au début hein, le juste <rire> le premier niveau hein c tout. parce que moi je serais pas allé aussi loin. T'as hein, des jeux de PlayStation 1 comme ça qui t'ont marqué toi Euh ouais un jeu de rallye sur ouais. PlayStation 1 lequel Le premier euh, je sais plus comment il s'appelait. Euh... C'était un jeu de rallye assez sympa, quoi. On avait bah, bien joué tu sais avec. Quoi euh. Tu avec avec te le trouver. Tu, sais, tu vas me prendre ma place et je vais ouais. en secondes. Ouais, ok, cool, bah vas-y. On me reste un euh... petit quart d'heure d'émission. Ouais, bah vas-y. Vas bah vas-y, viens, viens par là. Voilà, ouais. Bah, comme ça, euh, on continue à, à parler. Euh, bah continuez, laissez-nous vos cams. Euh, hein, bien sûr. On, on change de place maintenant. Attends, euh, j'y arrive. Voilà. Alors On essaye de faire ça, on va trouver ça tout de suite. Alors, on va. Bon, bah, je retourne sur. Voilà, parce que je passe sur une plateforme en fait pour les jeux ISO. Game. Okay. Alors... Ah là là là là là, là. Alors... Alors, il me semble, donc on va faire sur PlayStation. Je peux même t'avoir des jeux PlayStation 2, pour te dire. Bah, si t'as des jeux de rallye ou je sais pas, euh, ah là là des trucs. Euh... J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, ça, ça, ça, monsieur, j'ai ça. Ça, ça, ça, ça, ça. Et ben, ouais, c'était vraiment sympa. Ben, merci à toi, Doc, d'avoir fait ce jeu. Euh, ouais, t'aimais bien ce jeu, toi, à l'époque. Hein c'était un ouais, jeu ouais, que t'aimais bien faire. Je... Ouais, alors pourquoi je suis plus en tant que connecté Voilà, vas-y, Non, mais t'es vous euh, pouvez retrouver les émissions euh, 101% Sport et 101 Fantasme le samedi de chaque, euh, le premier samedi de chaque mois, euh, ce euh, Showtime Quiz euh, à partir de 20h30 jusqu'à 21h, hein, le dimanche de, du premier dimanche de chaque mois et euh, soit 101% Gaming ou The Last Show juste après. Euh, euh, Showtime Quiz, Show -quiz Excusez-moi voilà. Et euh, juste après euh, Soit euh, The Last Show Ou 101% Gaming euh, sans dessiner Qui est aussi exactement pareil Le premier dimanche de chaque mois hein. de 20... Alors les émissions Le dimanche c'est de 20h30 jusqu'à minuit Et le samedi c'est de 21h euh, 21h minuit aussi J'ai même le jeu x ouais. sur Sans PlayStation aussi à l'époque Ouais, mais non, je suis pas ah trop non, à ah ça. Attends. Hein. Euh, comment il s'appelait ce jeu où il fallait que tu fasses plus de destruction déjà Ah, je me souviens de ces... ah, euh... ça. Ah, c'est Crash. Euh... Euh... Euh... Burn... Burn... Burnout. Burnout. Burn... Oh, je... je vais essayer de le trouver. Ouais et euh... Ou Autrement, euh, moi j'avais un, un, un jeu que j'aimais bien, c'était euh, Nice for Speed Shift. Je l'ai en plus en, sur ma. Que, sur quelle euh... Sur quelle plateforme? Euh, bah moi j'ai joué là euh, je jouais c'était sur euh, Xbox. J'ai fait euh, le j'ai joué pas, au 1 et j'ai joué Xbox. au 2. J'étais non j'ai pas Xbox. J'ai pas Xbox Non mais moi j'ai en fait j'ai joué au 1 et au 2. Bah j'ai le 2 dans ma console, faudrait que je m'y remette un jour. Parce que c'est bien, parce que sur Need for Speed Shift, tu peux, tu achètes une voiture et c'est toi qui fais tes propres réglages. Par exemple, ta boîte de vitesse, si tu veux avoir une, la première vitesse ou la deuxième ouais. courte, et eh ben tu peux la faire courte. Tu peux la faire longue. Tu fais vraiment tes réglages à toi. C'est bien ça. Ouais. après, il faut avoir euh, l'habitude ouais. de jouer avec une manette Xbox. Hein, Alors, euh, le jeu que je te, je te montre, c'est Gran Turismo 2. Ouais. Voilà, qui était sorti sur PlayStation 1 à l'époque. Oh là là, euh, putain, ça me rappelle des euh, bah, souvenirs. J'avais joué quand j'étais à l'école, je jouais à, à ce jeu-là, Gordon c'est pas mal. C'est vrai. Ah, moi, ouais. je me souviens, je, je m'éclatais à la démo et en fait, on jouait à deux avec, avec un pote. Hein. Mais c'est ouais. bien, on pourrait même jouer à deux si on veut à, à ça. On peut oh. jouer à deux aussi sur l'émulateur. Oui, non, je sais pas ma deuxième manette, mais ah, okay. bon, voilà, tu vois, je t'explique, on, <rire> on pourra se faire des trucs à deux, c'est vraiment sympa aussi. Ouais, ouais mais carrément, On pourra se faire des compétitions, tu vois, ça pourrait être sympa bah, aussi. Euh, euh, euh, voilà tout l'intérêt de là, de ce 101% gaming, et de parler bah, tout en jouant un peu bah, du, du, du gaming, évidemment, <rire> et, euh, et, et tout cet univers-là. Bon, voilà, et euh, dans 101% Gaming euh, On fera la conférence de E3 aussi euh, oui, Cette bientôt. année Tout à fait Qui sera en mode ju juin je crois bon, en bah juin. Ah ben, Et normalement dans... J'ai bien dit Normalement il y aura euh, une équipe ici Et une équipe euh, ailleurs, dans, ailleurs. Ouais, Normalement ça devrait doit... juste pour l'instant mais ailleurs euh... Ailleurs, pour ah, l'instant, on va. Euh, c'est normalement, ce sera ici aussi dans, mon, dans, ici, le, dans voilà, le nouveau studio que je vais euh, au concept et tout ça. Tu je vais fait. travailler. Je suis d'accord avec vous. Je, je vais travailler euh, dessus. Ouais, euh, la petite voix m'a toujours pas fait les plans. Allez chante Non, parce bah, que c'est pas grave. Après. Pas Mais pas euh, grave. de toute façon, il faut que je trouve une table. Le bureau, j'ai ce qu'il faut. C'est bon. Euh, le bureau, j'ai pour euh, la leçon et la régie. Tout ce qui est régi, ouais. euh, voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Il manque juste la table. Et après, euh... oh, ça fait du bien d'entendre ça. Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, génial. Je regarde oh. si du coup, il passe bien sur EBS. Ouais, il passe bien sur Et hey, Tu sais que euh... <rire> moi, sur euh, PS4, ouais. quand j'allume ma, ah. <rire> ma PS4, c'est ce sont... ta... Tu sais, t'as le, le, le thème euh, 20 ans de PlayStation. Ouais, tout à fait. Et ben moi, j'ai mis ça et quand j'entends ça, ça fait « Ah oh ouais !» Ça fait du bien aux oreilles. Ah, j'ai une demi molle à chaque fois. <rire> <rire> Alors, si euh... mon guigui a plus sur le tête les boutons. Oh, attends. Ben bah, ouais. Voilà, je vais en remettre dessus. donc voilà. Oh là là. Pour l'époque, quand même, c'était pas mal. faut, faut avouer que ah ouais, non, non, non, mais c'est vrai que c'était oh, pas attends, mal. attends, je vais remettre en, en plus grand la fenêtre. Comme tu disais, ça pourrait être sympa. Ouais, ça peut être plus sympa, ouais. Voilà, un peu plus sympa. Et euh, à l'époque, tu faisais ça pour essayer de passer Pizza, <rire> t'avais toujours cette option, voilà faa, la, la, comme ça. Mais tu sais que moi sur euh, sur Mais euh, si le... je... Le... Le... je veux bien, mais je peux pas. Option, la option. option. Je crois que je fais ah. quoi là <rire> Ouais, si je suis. Ils veulent vraiment qu'on voit tout. Ouais, c'est ça. Mais moi, tu sais oui, que tu euh, sur euh, Xbox, quand je jouais à Need for Speed Shift, j'avais le volant et, la, et les pédales. Hein. Et, euh, et, et du coup, euh, les volants et les pédales, sérieux Ouais. Sur PlayStation 1 Non, non, non, non, non. Euh, sur Xbox, quand ah oui, oui, oui. je jouais à Need for Speed Shift. Je m'amusais, je m'éclatais. Ah, moi, j'avais fait un truc de ouf. Dans un virage, j'ai passé euh, deux voitures, mais je les ai frôlées. Mais je les ai passés en drift, je les ai passés non. en drift et il euh, y avait deux voitures à côté de moi hein. ça, devait être <rire> bien. ça devait être bien sympa Ouais, c'était sympa Tu connais le jeu Driver Oui Tu te rappelles les premiers ah. jeux de Driver Ah t'es toi, le... toi ça donne envie tu... que... de me le télécharger là Tu vois C'est sûr, sûr, euh... sûr que je veux pas que tu te télécharges Driver bah, vas-y <rire> Franchement, Driver <rire> tu sais, C'est euh... Driver ou Driver 2 Non, Driver je crois que c'est euh, Driver 2 je crois, c'est celui-là plutôt ouais. Mais tu sais dans les, dans les premiers drivers Tu sais t'avais euh, T'avais les, les rues euh, et tu sais, euh, en, en angle ouais. Et une fois j'avais réussi Exactement le même exploit que dans l'export Je suis passé entre deux bagnoles Je regarde derrière, t'as la bagnole des flics qui fondent dans le mur <rire> Mais c'était une moi je suis Et terrible. moi je suis, passé, euh, je suis passé Tranquille quoi, à vlaise <rire> Alors attends, continue, attends. pour l'instant je te continue Si tu télécharges bon. Ah putain mais euh, moi je m'en fous En fait de la vidéo là <rire> Allez, là... C'est chelou, c'est peut-être les, les, les configs, attends, ah, je, je vais vérifier les configs. Hein. Et je vais dormir. Je vais vérifier les configs. Ouais, non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Euh... <rire> Config. <rire> hein, ah, ah, d'accord. Attends, vas-y, t'es chête. Euh... Ah ouais, à ce point-là. Non, euh. oh, bah après. Ouais, vas-y. Ouais, petit. Euh... <rire> c'est petit problème, hein, ça arrive. Mais euh, oui. Euh, comment dire euh, bah, Je sais plus. Hein. Je sais pas quoi dire quand t'es pas là, c'est chiant. <rire> Appliqué. Toc. Et là, normalement. Ah, c'est mieux. Ah bah euh... Oh les, oh les vieux bruits C'est clair. Bon, Driver 2, il est fini de télécharger aussi, mais vas-y. Hein. Mais tu sais quoi, on se termine de toute façon sur les deux. Alors, tu fais... Option. Commence une partie, tout simplement. Ouais, mais en fait, tu t'as dû te tromper dans les boutons. Là, ici, là. En fait, si je veux aller en bas ou en haut, en fait, je dois aller comme ça, en fait. Attends. Alors, je fais ça, ça, config, ok, contrôle, ici, là, c'est ça. Alors, ça, c'est en haut, ça, c'est là, ça, c'est ici, et ça, c'est là. Tu fais Appliquer. appliquer. Ah, c'est mieux. Euh, course individuelle, défi. Non, course individuelle. Euh, course sur route, rallye con hein, hein. euh, course sur route, tiens, on va essayer... Alors, un, euh... de mon côté. Euh, elle est là, ta souris, elle est là, ma, souris. <rire> ma souris, reviens euh, Tu sais quoi, je suis un ouf Je vais en faire en mode difficile. Ha <rire> Faut te rappeler le bon vieux temps Non, on va, non, on va, faire... on... On va y aller tranquille. C'est quoi, je vais faire en mode facile, normal et difficile. Je vais, vais faire bien. les 3 défis. Euh... Ah, attends, a, attends, a... deux secondes. Ouais vas-y vas-y. T'arrives à jouer là quand même non Non t'arrives plus à sélectionner là. Tu peux plus sélectionner. Si, si Si si, si si je peux ah, plus sélectionner. Ah, là, non là pas je peux plus. Là <rire> en fait faut que tu cliques en fait ouais. euh, de ton côté. Waouh, Chevrolet, Mustang, Elise, sport Lotus, euh, euh, euh, euh, alors... Mazda. Ok. Mazda. Ah, attends, je vais enlever fil rouge. Ouais ouais, vas-y, vas-y. Ah, fil rouge. Alors, euh, n'hésitez pas à laisser vos comme hein, bien sûr. Hein. Ouais, nous ça nous fait plaisir. Euh, On Mazda, Mazda, ma Mazda, vitesse max, voilà. ok, accélération. Euh, ouais, moi j'aime bien celle-là. Je prends ça. Euh, C'est assez La euh, Transmission automatique. automatique voilà. ah ouais, moi je préfère automatique. Course, course. Les oui. non course, ouais. très bien. Euh, bon, on va faire un. On va y aller mais trop loin. On va être, là, là. Vois, de départ. Voilà, ça me fait génial de te voir jouer. Tu vois, on peut essayer de faire les meilleurs temps, tu vois. Ouais, ah, mais je crois que c'est. En fait, je crois que c'est Driver 2 en fait. De quoi Je crois que c'est sur. Ouais, c'est ça, en plus, c'est Driver 2. De quoi Oh putain. <rire> Dommage. Oh la vache. Oh la la la la. Et graphiquement, c'était. Ouais, c'était autre chose, hein. C'était autre chose. Oh là là, c'est bien, t'arrives à les rattraper facilement quand même. Moi ouais, je oh, crois qu'il mange, un... oh, mange. un peu de talus, pas grave. Et oui, donc en tête de la course, Guillaume en quatrième position ça revient par l'arrière. Oh, check checkpoint, checkpoint, ça y est, c'est rassuré. Allez, on va dire que ça, on va dire que ça compte pas euh, le, le, le tour que tu fais maintenant parce que t'es parti en marche arrière. En fait, faut accélérer, le croix, c'est ça Ouais. Je m'en rappelais plus. Que, bah oui, mais manière. tu m'étonnes maintenant, on les gens les t'aiment. tu à r 2 pour avancer. Après, pour celui sur sont Xbox, ça dépend, mais. Ah, là, du mal à avancer, ça peut t'aquer, Casta, du coup, je Ouais, mais faut que je prenne le, le comment. C'est comment je suis, hein, gars. Ouais, ouais, je sais. Ça va vite arrivé 6ème. Allez, faut remonter, Guillaume, 5ème. Tu as deux tours à faire. On se pose. Allez. <rire> Oh là là là là là là là là, là, là. cinqième oh ouais, c'est rien c'est pas grave c'est le fin du premier tour allez deuxième tour non toujours pas euh... non, non toujours pas allez septième numéro 3, voilà il va essayer de les allez c'est chaud je demande si ça te fait ou Oups ah dommage oh c'est chaud. chaud allez si vous pensez qu'il va y arriver Allez, il va y arriver, il va y arriver, il va y arriver, il va y arriver, il va y arriver, il y il y arriver. Putain, là, je sens, eh, tu veux dire, le métrage, tu touches le moindre bannule, c'est fini, quoi. Ils sont tous, eux, ils sont tous vraiment collés, quoi, tu demandes si c'est pas leur... Attends, tu, tu demandes si c'est pas l'ordinateur qui joue, bah ben, si, je suis trop con, moi. Il euh, un Sonao très concentré. Il l'embarre, ça y est, il est passé premier, ça y est, oulala. Là, là, là. Maintenant faut il faut qu'il contrôle, oh la tension, ouais ça va, ouh ça va vite, hein, voilà. Mine de rien, voilà, ils sont toujours derrière, il arrive toujours à se positionner. Il a fait son premier tour en une 47. Hein, et il a fait une pointe à 180 km. Ah, ah, putain. Putain. Aïe, aïe, ah, aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. C'est pas grave, troisième, quatrième, ça redescend. Plus 02 de retard par rapport à ton tour de tout à l'heure. Voilà, il va savoir comment les doubler. Chaud, chaud, chaud, troisième, troisième. Voilà, ouais, oh, tu l'as mal à bord de viande. Oh là là, aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe <rire> aïe. Il t'a remis l'endroit chemin Oh la vache. C'est chaud, c'est chaud, mon gars, c'est chaud. Ouais, mais j'ai pas l'habitude avec cela. J'ai plus l'habitude avant, je fais des trucs de ouf avec. Ah putain, j'ai... En fait j'appuie sur le, le frein à main à chaque fois en fait, Ah bah j'ai trouvé je... le le bah, frein normal. frein, frein normal tu es en dernière ligne droite, tu peux... ça me met Ah, ah, ah, ah Allez, Foussain, tu termines pas sixième Ah, cinquième Ah, cinquième T'es pas dernier, t'es pas sixième non non, non, non, non... Attends, je vais essayer un truc, Didi... Ouais, vas-y, vas-y j'ai essayé un truc. On voir si ça va mieux faire pour vous. Vous me dites si c'est mieux pour vous les gars. Hop voilà. Tac. On va faire comme ça. Comme ça. Voilà. Allez, tu peux recommencer là en tête Continue. Continuez. Tu peux enlever le, le truc là Ouais merci, je t'en prie. Cinq. tu peux faire mieux. Je crois que t'as marqué vraiment de Merde. Euh, bah réessayé, ça repart. Donc là tu fais un temps de score et moi je vais essayer de battre ton score. Ok Ça marche. Allez. Il... Sounao va essayer de prendre un meilleur départ que tout à l'heure. Voilà, déjà. Voilà, il passe premier sans encombre. Il fait déjà une pointe à 130, 130 km h Allez, ah, il va commencer à prendre les premiers virages. Voilà, il commence à... Ça crisse quand même, hein. Mais il arrive déjà à mieux gérer. Il prend, une... il commence à prendre de l'avance sur le second. 27 secondes, secteur numéro 1. Esso, les stations Esso, Esso, Elf, euh, Total. Aïe, aïe, aïe, pissade, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, euh, C'est l'herbe là qui m'a fait pisser. Voilà, ouais, ouais. Allez, on peut rattraper ça encore. Rien n'est joué encore, mais que sur le premier tour. Putain. Ouais, c'est chaud quand même. Mais en fait, je voudrais la, la, la voiture, moi, je j'aime pas qu'on comme ça, en fait. Ouais, mais euh, je crois pas qu'il y avait Si ça, si. si, si, si, si. Peut-être la touche du pavé, peut-être Non. Ah. Euh... Ouais, bah voilà, tu vois. Suffit de demander. Boum <rire> Allez c est, c est, En fait, pour toi, en fait, dernièrement, ça change quoi de faire de cette vision là j'arrive mieux à contrôler ma voiture, en fait. Ok. Ah, là, putain, là, tu t'as poussé, quoi. On voit toute la plage à côté. Pour l'époque. Voilà, après, moi je me souviens, je jouais ça sur les machines. Elle glisse énormément hein. Ouais, elle glisse trop. Alors, ce qui est hallucinant, c'est que tu t'arrives jamais quasiment à les dépasser. Mais par contre, t'arrives à chaque fois à les rattraper. Quoi. Ouais. Bah elle a une bonne pointe de vitesse. Donc là, ouais, on ça ouais, c'est ouais, cool checkpoint allez tu peux y arriver tu t'es rapproché de maintenant voilà Je vais éviter de faire les mêmes erreurs Faudrait... tu vois c'est n'importe quoi le comportement des elles sont toutes regroupées il n'y en a pas une qui a un comportement, comportement différent elle se pousse entre elles, mais euh, elle, euh, bien sûr, forcément, elle tombe pas. Putain, la fierté qu'on avait quand on gagnait à ces virages toujours. Ouais. Alors, attention, tu vas avoir un grand virage après. très serré. Ça marche. marche. Nickel. Allez, t'as moyen, t'as moyen, t'as moyen. Nickel. Nickel. Virage légèrement sur la droite. Après. Là vas-y Ah l'enculé vas C'est normal j'ai ralenti pour éviter ici ouais. en fait Pour éviter de faire ça tu vois Ah les enculés ils t'ont repassé derrière Ah putain Voilà c'est ah, ça putain, mais... Tu veux tester driver 2 Ouais ouais non parce que là euh... Allez on va tester driver 2 On va se mettre à driver ça 2 fait, Ça fait du bien ça fait plaisir de jouer ça, quoi <rire> Merde, merde <rire> fait, je fais des bêtises Tu fais de Voilà Il y a de la com Il y a de la com ou pas Non, les gens sont tranquilles Regarde, mmh. tranquille, papa. Art Pepe pouvez nous retrouver sur les chaînes, la chaîne YouTube 101% son Twitch euh, Instagram euh, sur euh, Instagram, sur Instagram, bien sûr. Non, je rigole. <rire> non, sur euh, vous marquez 101% le Twitch. Tu veux ça Oui, s'il te plaît. Tiens, mon chou. Euh, vous pouvez aussi sur Twitter, c'est euh, 101 le Twitch et euh, Facebook 101% le Twitch. Voilà. Voilà, voilà, je prépare ça. Voilà, voilà, voilà, chiant, voilà. Parce qu'à chaque fois, il faut préparer le, le truc, c'est chiant. Ouais, c'est chiant, mais bon, après, et voilà, c'est ça. Un... Okay. Ouais, il nous reste il combien de temps là deux, deux, deux minutes, mais euh, écoute. Bon, on se fait une petite partie de driver, et puis... Euh... Euh, elle est en grand sur ton écran Non. Euh, euh... Tu perds déjà la mallette hein Ouais. <rire> Vas-y. Voilà, c'est bon. Attends deux Oh, pardon. Oh, infogramme ceux qui font les jeux de merde. Bah, excuse-moi, driver, c'est pas un jeu de merde. Ouais, bah, quoi, ils ont fait Driver 3, ils sont bien plantés. Ouais, bah. À l'époque, il y avait GTA qui était une grande licence et ils sont plantés à côté. Oui, c'est pas faux. Mais Driver 2, moi je me souviens. Oh là là, j'aimais bien je il ah, ouais, ouais. Moi, c'est la. C'est ouais, a... dessus. C'est incroyable. Moi, c'est. Euh... One <rire> Man's Back. Bah ouais. Bon, on se fait une petite partie puis après... Et fait, euh... Voilà, on vous laissera tranquille. Tranquille. Voilà, on Nous, coup. on va s'occuper... take euh... Ride, prends une... une... Voilà, vas-y. Ok. Euh, euh, ah, vana, vana, avana avana avana euh, Jour, jour, jour. Ouais, t'as oh. <rire> ouais, cru quoi, quoi. Moi, je suis un ouf. Moi. De toute façon, tu peux quitter le... le... <rire> Tu pouvais quitter le, le véhicule. Changement. Ah bah c'était la grande différence dans le driver 2. Tu pouvais quitter le véhicule et euh, partir. C'est pas dans à... driver 3 plutôt. Non c'est driver 2 tu peux le faire. Tu peux ah quitter ouais le véhicule ouais. Ah ouais, je m'en rappelle pas ça. Fais triangle. Arrête-toi. Triangle. Je peux ouais, on non, peut non. pas. Essaye d'autres de... touche. Flèche du haut peut-être Non oh, putain. Non, c'est pas dans le driver 2, on peut pas. Hein. Oh, ouais. On va ah, par là la manche, la manche les filles Allez venez Arrêtez-vous Moi j'aime bien faire comme ça... Allez... Ah oui ils sont déjà bien abîmés aussi... Bah ils nous ont foncé dedans, tant mieux C'est. ils te foncent derrière toi tu ralentis d'un coup, ils te foncent dans le cul, ils sont morts Je me suis que ça, vas-y Là tu peux faire triangle, un truc comme ça. T'arrêtes le véhicule vraiment. Ah ils sont morts quoi. Fais gaffe t'as les flics. Ouais je m'en fous. Salut Oh putain. C'est vraiment le poteau le truc Ouais tu vas te détendre le string toi mon chou Bon, je vais essayer de prendre la roquette moi. Putain, allez, faut que je la à, à, à reprendre correctement. On se pousse C'est le problème en ce moment, même ma soeur elle est pas. Attends deux secondes, je vais essayer de voir. Ah zut, bah c'est pas, pas drôle Keka Boudin Keka Boudin Ah ouais Ils sont comme ça Et uh, à on voit pas tes donc euh, non c'est chelou. Le nord franchement, essaye essaie de nous renvoyer mais on voit pas tes com hein. sans déconner. Ouais sérieux Ouais mort, hein. je suis mort Bon ouais bah vas-y hein, bah viens, viens me place mon chou j'ai envie de tester moi aussi un petit peu, ça me fera plaisir Partenaire de jeu, oui. yes. sensualité Voilà, on côté c'est bon, c'est bon tu peux y aller moi c'est pas celui-là, moi c'était l'autre euh, à Miami je crois. C'est Miami hein, Attends. Le tout premier alors Non mais t'avais deux choix euh, de ville là. En fait. J'aimais bien l'autre aussi, il était bien. Chelou, je me souviens... On pouvait le faire... Non, c'est dans Driver 3. Dans Driver 2 tu, tu vas pas. Bah là t'es en jeu libre. Ouais. C'est peut-être ça hein. En, euh, en, en, mode, euh, en mode euh, histoire tu peux, oui, il n'y a pas de problème, mais en jeu libre, tu peux pas. Voilà. T'es sérieux T'as fait comment Je sais plus, j'ai fait une manip, mais voilà, qu'on pouvait le faire, c'est bien ce que je dis. Moi j'avais pas le souvenir <rire> qu'on pouvait <rire> le faire. Ben regarde, à <rire> la preuve on <en> est. <rire> ouais, la classe ou pas la classe mon gars Non, il est jaloux là. Non Pourquoi elle pas la classe Non Pourquoi Non <rire> Non <rire> Non mais c'est chelou euh, parce que... Mais après c'est... L'autre il est, c est, euh, est... Pff, le, es à train de tous les foncer, Bah vas-y trouve un flic là, t'es pas marrant toi Ouais je sais. Tiens Il y a un droit devant toi Il est tourné là, là. Vas-y, allez Tu, fous... tu lui fonces dedans genre, hein, putain. T'as eu juste l'intention de lui foncer dedans et. Mais <rire> <rire> <rire> bah, je te jure, mais, mais ils sont trop cons dans dans Driver, ils sont trop trop cons. <rire> C'est clair. Putain, putain, on a plus d'autres. <rire> Sheriff fait moteur aussi comme jeu vidéo sur teste. Euh, c'est euh... pas mal, c'est vraiment pas mal. <rire> je que je rien. Hein. Ouais, euh, euh... ouais. eh, c'est lourd, hein. voilà, c'est un van. En fait, hein, voilà. Oh putain il y avait une bagnole de flic, mais... Oh, la je... C'est en train de tout défoncer là. Et voilà, c'est mort, fini. Eh ben, euh, Doc, c'était un, un, un, un, bah bah, un plaisir hein, de, un... Ah. de faire ce 101% bah, euh, gaming. Moi euh, aussi, c'est un plaisir. Vous pouvez plaisir. en trouver en, sur le Facebook, euh, tout ça. Bah, sur le 101% Facebook, sur euh, le YouTube, sur euh, la chaîne euh, bah, YouTube. YouTube. Euh, Instagram, euh, en toutes lettres, 101% le Twitch. Twitter, c'est. Euh, 101% le Twitch, Facebook 101% le Twitch et euh, YouTube comme euh, Doc a dit 101% le Twitch pour euh, regarder -re -re euh, les vidéos qu'il y a eu euh, des émissions précédentes. Et bientôt on vous parlera d'un petit bar René euh, très oui. sympa euh, justement qui bah, fait beaucoup d'e-sport. Oui voilà, voilà et je... euh, on fera euh, des émissions, bah, normalement euh, on va voir ça avec eux, hein, j'ai bien dit. On, verra, on va bien voir hein, <rire> ce qu'on peut faire, hein. <rire> mais euh, ce sera peut-être un futur voilà, partenaire. On va, on, va, sais pas, on va essayer de voir ça avec eux, ouais. voilà, et, voilà, on sait qu'ils sont très sympathiques. Donc, ouais. euh, voilà, en tout cas, bah, grâce plaisir. à eux, j'ai gagné une place à VIP au Stade hein. ouais, Il y en a qui ont, qui ont de la chance, <rire> et... cabine présidentielle. Ouais. <rire> et, et, pas la cabine, classe. tribune présidentielle, l'attention. Voilà, mais au moins, euh, je demandais une bière... Euh... On me l'a donné, quoi. Mmh. <rire> et je ne sortais pas un seul sou de ma peau. Bien moi ah, ça quand il se ah, la ah, pète, là, tu vois. Bon, bon mes chers amis, en tout cas, merci de nous avoir suivis pendant oui. une heure et demie. Voilà, au début de l'émission, on a eu quelques petits soucis, mais parce qu'on ouais. réglait tout ça parfaitement bien pour vous. Mais sûrement pour vous proposer en fait, ce genre de, de choses. Ouais. Et nous, ça nous fait euh, vraiment plaisir. Exactement. Et puis, on se retrouvera très vite pour les 101% direct. Et pourquoi pas, euh, bah, comme ça, euh, si l'on veut nous prendre un 101% gaming. Parce qu on bah... aime beaucoup ça, en tout cas. Bah, moi je pense qu'on pourrait faire un truc, c'est le mardi un 101% direct, le mercredi un 101% gaming. Pas tous les jours non plus. Bah, si. Bah, après, si toi tu veux faire tout seul, y'a pas soucis, mais avec de personnes. Moi je serais un con. Voilà. Non, mais on peut faire le mardi 101% direct et le jeudi 101% gaming, quoi. Voilà. On peut faire un point interne, quoi. Ouais, ça peut être mal. Bon, dernier, de fin, euh, dernier mot de la fin, dernier mot de la fin, doc Eh ben, salut les geeks. Euh, what the fuck? Euh, euh, euh, euh, euh, <rire> bande d'enfoirés, <rire> t'es un enfoiré. Euh, allez. allez. What the fuck? Salut les geeks.